Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri-Luc. Après avoir fait des bagels ordinaires la semaine dernière, je vais faire aujourd'hui des bagels Pumpernickel. Il y a deux types de produits panifiés Pumpernickel. Il y a la version allemande qui nécessite une très longue cuisson au four et qui donne une mie très foncée. Et il y a la version américaine qui reproduit la couleur de la version allemande grâce à l'ajout d'ingrédients comme le cacao et la mélasse. La version américaine est plus sucrée et plus festive que la version originale. Ma recette de bagel Pumpernickel repose sur le principe de la version américaine. Ma recette comprend deux listes d'ingrédients. Une liste pour faire des bagels faibles en euh, seigle et une autre qui contient plus de seigle. Aujourd'hui, je vais utiliser la première. Alors, euh, dans la première, il y a 119 g de levain de tout point, 160 g d'eau, 49 grammes de mélasse, 27 grammes de sirop de chocolat. Celui que j'utilise, je, voici, je l'ai pris à la boîte à grains. Sirop de chocolat et ensuite, il y a 9 grammes de miel et 6 grammes d'huile. Tous les liquides sont déjà mis dans mon bol, alors il reste la farine. Donc, il y a 444 g de farine tout usage, 19 g de farine de blé entier et 19 g de farine de seigle. 12 g de poudre de cacao, 9 g de cassonade et 7 g de sel. La recette va être mise dans la case de description de la vidéo. Alors, on commence. Alors, comme je disais, tous les ingrédients liquides ont été mis dans le, mon bol. Je sais que la couleur n'est pas attrayante pour l'instant, mais plus tard, ça va être intéressant. Mmh. On va utiliser les mains maintenant. Ça sent le chocolat. Résister à la tentation d'ajouter de l'eau. Là, on voit que c'est collé dans le fond. Donc, on utilise le racle tout pour aller chercher. essaie de nettoyer tout le bol le plus possible. Et on va chercher encore ce qui reste collé dans le fond. On s'assure qu'il n'y a pas de grumeaux. Et voilà j'ai mis de l'eau je laisse la pâte ici et je ferme donc on se revoit dans une demi-heure ça fait maintenant 30 minutes que la pâte a été faite maintenant on va la rabattre tout simplement alors je vais la sortir ici je vais... déjà assez belle. Alors, on se revoit dans une trentaine de minutes. Nous voici rendus au deuxième étirage. Bonsoir, on est rendu maintenant au troisième étirage. Pour lui donner un petit boost, je vais juste la pétrir un petit peu. Ça, c'est pour aider au réalignement du réseau de gluten. Et On voit qu'elle est un peu sèche, donc je vais mettre de l'huile dans le pack et je vais la recouvrir d'huile avec un petit peu de euh, pellicule cellophane. Donc, il reste 15 minutes. Je vais la mettre au frigo dans 15 minutes. Euh, on se revoit demain matin. Lorsque je me suis réveillé ce matin vers 8 heures, j'ai regardé la pâte et je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas pris beaucoup d'expansion. Donc, je l'ai sortie du frigo et j'ai laissé à la température ambiante au moins une autre heure, tout simplement pour prolonger le temps de pointage. Évidemment, comme c'est un nouveau levain, je ne connais pas complètement. Ou parfaitement bien son temps de maturation. Alors, je m'ajuste en conséquence. Alors, on est prêt maintenant pour faire la division et euh, faire les bagels, former les bagels. Alors, notre pâte, elle est faite pour 8 bagels, donc séparée en 8. La pâte sont très bonne, elle sent le, le chocolat. Et là, on va les peser pour s'assurer d'une certaine uniformité. C'est à peu près 92. 110, beaucoup trop élevé. 91, celle-là devrait être correcte. 92, celle-là devrait être correcte aussi. 88, un peu trop basse. 100, un peu trop haute. 95, ça va aller. 91. Je vois qu'elle est à 105. Donc, on en a des plus élevés. Ici, lui, il Moins 88. En bas, il y en a un petit peu ici. 94. Alors, ceux qui ont un peu moins, je vais en rajouter lui. Donc, c'est plus 95 que 92. 96, ça c'est beau. 92. 95, donc ça c'est beau. 90. 95. 95. 95. 93. et le dernier 108. Le dernier est beaucoup plus gros. Non, c'est pas grave. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va commencer à les façonner. Pour les façonner, c'est la même chose que les bagels ordinaires. Donc, on fait tout simplement les petits cylindres qu'on va amener en bâtonnet. On, on a deux choix, soit qu'on façonne comme ça point final, ou soit alors qu'on les, les laisse ici 10 minutes et qu'on revienne, soit qu'on le façonne au complet d'un coup. Je préfère faire des cylindres euh, comme ça et puis les refaire par la suite que d'avoir à travailler la pâte beaucoup plus. Quand on forme une pâte, on lui donne une forme, on travaille le réseau de gluten et le réseau de gluten est sensible. Donc, à un moment donné, il vaut mieux le laisser aller, le reposer, que de le forcer. Si on le force trop, souvent, la, le, le morceau peut se briser. Et C'est la pire des choses qui peut arriver, dans le fond. Donc le temps que je les forme. Ils sont très, très, très beaux. On peut les mettre dans la boîte, tout simplement, que j'ai ici. Donc, je les mets ici, le temps, après avoir formé, je sais, ça a l'air de quelque chose. Je ne trouve pas ça très beau, mais ils vont être très bons. Pareil. Ils n'auront pas cette couleur-là plus tard. La couleur va être plus foncée plus tard hein, avec la cuisson. Maintenant, ils sont tous formés en cylindres, donc on va les mettre en beygroupe. On va leur donner la forme de beygroupe. Donc on les met sur la plaque chemisée. continue Toujours les mettre du bon côté. Ça, ici, quand on voit la ligne, c'est le le, le le dessous Faut vraiment les mettre de cette façon. Quand on voit que c'est trop, euh, trop épais, il faut le réduire. Lui, je l'ai fait plus long. Donc, vous voyez, la forme est un peu différente, justement. Elle est, le, le centre est plus grand. Donc. Si vous voulez, faites plus long et vous voulez vraiment avoir quelque chose de plus grand. Mettez moins d'espace ici. Ici, on cherche toujours à les rendre plus minces et filer les pointes pour que quand on les jumelle, ça ne fasse pas un gros euh, un, un morceau épais. Voici nos bagels. Je vais mettre un sac de plastique dessus, tout simplement pour maintenir les euh, mélisses. La Alors, on se revoit dans 90 minutes. Me revoilà. Ça fait environ deux heures que les bagels sont en l'après. Donc, maintenant, c'est le temps du pochage. Juste pour vous dire que j'ai préparé... J'ai mis trois quarts à soupe de miel avec un peu d'eau pour tout simplement faire une glaçure. Et euh, j'ai ici mes épices. Mes épices, j'ai pris... Du carvi, des graines de carvi. J'ai pris ici des euh, de l'écorce d'orange et j'ai pris des graines de sésame. Alors c'est ce que je vais mettre par dessus mes bagels. Dans l'eau, j'ai mis une cuillère à soupe de miel et une cuillère à soupe de euh, sel. Alors on est prêt à mettre nos bagels dans l'eau. En voici. un. On voit qu'ils sont pas tout à fait. Ils ne montent pas tout à fait. Ça veut dire qu'ils auraient eu besoin encore de 5 minutes de plus. C'est pas grave. on va les retourner de côté voilà. On en met trois autres. Il manque à peu près cinq minutes. C'est ce que je vois, tout simplement. La prochaine fois, je vais les mettre cinq minutes de plus. En après. Donc, on met deux minutes. Et pendant ce temps-là, on va mettre le la miel. Le génie de miel. desse isso então... du dernier. on met le miel la avec le miel et on met les épices On retourne. Donc, il reste une minute. Et ensuite, on va enfourner tout simplement. Euh, le four est préchauffé à 450 depuis une demi-heure. Et on va le baisser à 425, compte tenu du fait qu'on a du miel. Si on n'utilisait pas de miel, ce serait euh, 450. ça sent très bien alors j'ai fait les deux derniers en attendant le miel Voilà. Donc, on les met au four pour euh, 40, euh, 30 minutes. 28-30 minutes. Voilà. On se revoit plus tard. Eh bien, ça fait maintenant 30 minutes que les bellegoses sont au four. J'ai, euh, pendant les cinq dernières minutes, j'ai mis une feuille de papier d'aluminium par-dessus pour éviter que ça brûle. Alors, on est prêt à les sortir. Ils sont très beaux.